Et c'est parti C'est parti pour le quart de finale entre Monaco et Galatasaray. Nexa contre mukaïd peut-être les deux meilleurs joueurs. En tout cas, ils font partie des meilleurs joueurs du circuit, moi, Ali. Ouais. Ça ouais. va être un spectacle incroyable. Allez, mon Nexa. Nexa, il, ont... il est concentré. Hein. On voit qu'il souffle. Il Est-ce euh... est qu'il a mis son Marcelin Mais bien sûr qu'il y a Marcelin hein Allez, ah, 4-3-3 je... avec son Nobel ouais. brillant. C'est toujours son Nobel brillant, je pense. Non, non, non. Ce ah n'est plus, plus, plus son Nobel non. brillant. Non, il, il a changé son Nobel. Ouais, apparemment euh, apparemment euh, les, euh, les brillants n'étaient pas alors je sais pas euh, je sais pas si c'est vrai mais quelqu'un un autre professionnel lui a dit que les brillants n'étaient pas euh, euh, étaient, ouais, étaient pas autorisés, je trouve ah, ça ouais. bizarre mais ouais, ouais. Dommage. Ça bizarre fait... mais dans le doute, il l'a enlevé mais ouais, c'est vrai que c'est dommage. Donc il deux... est stressé un petit peu Rinaldini. on le voit un petit peu stressé mais ça va aller. Deux ça va équipe... aller. Deux équipes qui jouent en 4-3-3 moi Ali. Euh, 3, ouais, 3, ça 3, va 3, être 3, comme 3, le match d'avant, il y aura des occasions Après j'ai un peu plus confiance en hein, ces deux joueurs pour, pour, pour, pour, pour, pour, pour assurer à la finition Allez c'est parti, le Galatasar et Mukai, Mikaït en noir euh, Le Monaco de Nexa dans nos couleurs traditionnelles Dague Dague et Nexa Et pour l'instant c'est l'engagement euh, pour, euh, pour le joueur de Galatasar Alors qu'on a des petits bugs d'affichage euh, Je pense que ça va être réglé rapidement parce que ouais, ouais. c'est un petit peu compliqué à suivre Allez, Boadou qui a été Attention, à Boadou, balou, la récupération dans les pieds de Van Aanholt. Bah, qui... J'espère que le match ça va s'améliorer niveau qualité là parce que Allez, ça là. Un... C'est compliqué, hein. c'est compliqué, c'est pas que c'est pas chez nous, c'est c'est sur euh, le live officiel. Allez, Nubel. Nubel qui dégage loin devant. Oh là là, c'est c'est compliqué à suivre. Hein. C'est compliqué ah, mais là, à suivre. Golovin, Actur Akturkoglu Koglu qui a été ah, énorme y a, y a, le a, match d'avant. Ouais. Et, et on de voit de déjà justement. des, des skins un peu plus intéressants. Entre attention les jambes. entre les jambes. La attention guerre. entre les jambes Oh ah, <rire> là là oh, là! y a Gomis là. Gomis oh. qui a failli nous, a failli nous, nous, nous punir d'entrée. Avec un Chical Dao qui avait fait une petite passe. Regarde entre les jambes là et derrière. Euh, ouais, oh, ouais attention grave. à ça. Hein. Ouais, c'est un gros loupé hein, de la part de, de Mukaït là. On n'est pas habitué à ça. Ouais, ouais, ouais, Jalina, Jalina parle de l'organisation d'aujourd'hui, c'est vrai que bah, le, le petit bug de, de, de, de l'habitant du premier match, est, et là la qualité c'est pas tip top Ah ouais, c'est pire que pas tip top, mais eh, le long dégagement vers Boadou, Myron qui est très bon de la tête, qui va essayer de décaler, mais non, ça revient euh, Galatasaray qui est dans un temps fort hein. Les turcs de Galatasaray qui sont dans un temps fort Ah ouais, il ah. est très bon, il est très bon ce Mikhail Marcelin. Attention, à Marcelin. Attention, ça va vite, ça va vite, super. Bien, bien Cayenne, Riquier. Cayenne, Riquier, Golovin. Allez, mon grand. Oh, Golovin, on essaie de commenter ce qu'on voit, mais c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est compliqué ah, là, des je fois. Je... On a perdu, ouais, on a je... récupéré. Je sais même plus où on en est là. Attention par ouais, dessus, ouais. pour Boisdou. Attention, Boisdou. qui est pas passé devant. Ça va être une touche dans les, dans les, dans les, dans les 25 mètres adverses. C'est dégueulasse. On va pas se mentir, Groom, on est d'accord, c'est dégueulasse dans le sens où la qualité d'image est vraiment pas au rendez-vous. Ouais. Euh... Mais c'est bizarre, c'est bizarre. Alors, euh, je pense que c'est un partage. C'est peut-être c'est qui fait le partage et peut-être qu'en deuxième mi-temps ça va changer. J'espère. Ce serait bien qu'ils normalement ils peuvent switcher directement Konami là. Ah bah c'est Golovin bien joué le gros. Quand tu as bien joué Golovin Tu l'as Tu Julian Pistor, mais oui mon gars. Ils ont fait le choix et ça a été discuté toute la semaine. La semaine dernière vous remarquerez que Voland ne jouait pas. Et c'était Diata qui jouait toute la semaine, ça a discuté, Kevin ça a Folland, fait des tests. c'est Kevin Voland, mon gars, qui a été sélectionné Magnifique. Et Voland, qui montre qu'il mérite sa place dans cette équipe Quel travail, quel travail. Zéro pour Nexa. Quel travail de Golovin, là Quel travail de Golovin, et quelle tête Quelle tête ah de Volland Kevin Voland, au premier Toute la, toute la semaine, j'étais avec lui toute la semaine, donc Golovin, <rire> ça il a travaillé, hein. Et C'est vrai que Voland est extraordinaire et euh, wow, Golovin wow, il a fait le travail sur le côté, quel travail du, du petit zar Avec ouais, magnifique. Ouais, magnifique. Golovin, Golovin aussi qui n'était pas titulaire, hein. avant c'était Sofiane Diop ouais. et, euh, et voilà, et, et Golovin est incroyable Mais et oui mon gars, mais oui Allez continue, concentre-toi, finis-le mon gars Allez parce que là c'est la première, hein, première occasion et là on voit, hein, le niveau est relevé par rapport au premier match Parce que là on voit qu'il euh, y a eu deux occasions un hein, but hein, de, de, la, de la part ouais. des deux joueurs et en, le de très beau but, hein, de du joueur allemand, Folland, sur un très beau travail de Golovin, je le répète, mais qui a vraiment, fait, euh, qui a vraiment tout fait sur le côté. Hein, ouais, avec Kevin oula, Folland. Nexa qui est, qui est vraiment à l'aise. à l'aise qui va aller chercher dans la profondeur. C'est bien donné, c'est dommage que ce ne soit pas Boadou, Boadou un peu excentré. Boadou qui a essayé de faire le grand Et, et, et, et, et vous remarquerez, euh, Nexa fait pas du carré croix euh... On va dire standard, comme, euh, comme on a pu voir sur les matchs précédents. Oui, j'en sens notre joueur, mais il est tellement fort. C'est très intelligent, sa façon de dribbler, sa façon de, de, bah, de rentrer dans la tête de l'adversaire hein, et d'aller voilà, bon. contre l'anticipation. C'est pourri en termes de qualité visuelle. J'espère que le hein. deuxième match sera bien meilleur. Bah, parce que c'est dommage, parce que pour l'instant, on est sur le meilleur bah, match du tout. bien Allez, Boadou, Boadou. Boadou. Boadou. Boadou par-dessus, pour le On ne voit rien. C'est casse. Je vais rester poli. Allez, tu as Méni, tu as Méni la remise pour Boidou. Boidou, beignez d'air, beignez d'air, beignez Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, il s'est bien joué, c'est dommage. Il est revenu pour s'ouvrir un angle. Oh là là, là mais ils s'en rendent pas compte sur le, le live qu'il y a un problème, là euh, Kid, je suis d'accord avec toi. Défensivement, Nexa est une machine absolue. Quand il est quand il est dans son jour, pff, défensivement, c'est un harceleur, en fait. Ah, c'est pas un, fini euh, il les devrait y avoir un, un, un hashtag MeToo pour les gens victimes de harcèlement de Nexa dans, dans eFootball. <rire> les, <rire> les rouges et blancs qui, qui ont le ballon. On a Nexa qui, qui domine de la tête et des épaules cette première période avec ce premier but. Mais derrière, on n'est pas à l'abri. Donc il va falloir à, il va falloir aller en euh, aller planter un, hein, mon petit Ali. Et rapidement, ce sera le mieux. Ouais, ouais, le plus vite sera le mieux. Après, si je fais une crise d'épilepsie, les gars, envoyez une ambulance au. <rire> <rire> Ah ouais, hein. Envoyez une ambulance à la maison Attention parce que là c'est vrai que ça fait très mal aux yeux. Mukait, euh, offensivement, c'est très fort aussi. Oh, bien joué là! Ouais, golevin. bien joué, mon ex Golovin qui est venu gratter un ballon. Golovin! Fermez, le... Fermez les yeux, les gars, on s'occupe euh, de vous transporter. Golevin. Le super cancel. Volant travail. La remise de Golovin. Golovin! Golovin! Oh la la la la la, Golovin! Attention, ça rebondit! Eh le gardien! C'est pas Golovin, c'est Zidane. C'est Zidane là, c'est pas Golovin. Ah, mais c'est ouais, ouais, ouais. caca. Je dirais caca, rapide, mais débordement. Il est partout, il est partout Golovin. C'est lui, il a la retombée du ballon. Elle n'est pas sortie oui. ici, elle est sortie. Alors, Alors je ne sais pas si Mukai était en panique, mais euh, clairement, il va falloir. Euh... Enfin, il va falloir non, qu'il reste comme ça, ça ne me dérange pas. Ah, il mais, pas euh, qui... mais oui, oui. pour Ils lui améliore la il... diffusion, il... surtout, parce que là, euh... ouais. là c'est compliqué très compliqué. Caillou Enrique Golovin. Golovin, bien joué, qui a trouvé volante, volante dans la surface, volante a essayé, voilà, de passer. On dit pas non, un petit pénalty généreux monsieur l'arbitre. On dit oui à tout, nous, quand c'est pour nous. On va bien être. Ah, Tchamini qui est pris dans le contrôle, là. attention, attention, attention. Oh, là, regarde, okay. regarde. Vous avez vu comment il a pris son défenseur pour ouais, bloquer l'appel. Et accueillir. ensuite, il est parti le, il est parti le chercher avec un autre. Ah, oh oh, c'est bien défendu. Golovin, il est partout. Hein, il et en fait, moi, moi, ce qui me, ce qui me tue, c'est son calme, tu vois. Bien sûr. La petite remise. Regarde, regarde. Tu vois, Mini, par dessus, super pour éviter le C'est vraiment, pour moi, pour l'instant, c'est le plus beau Golan, joueur à avoir joué de, de l'eFootball Pro. Hein. Golovin. Vraiment. Golovin. Bien joué! Oh là là! Ah, bien joué! Là, il est en, panique, en, panique, là, en, on en panique! Il est obligé de dégager 43e Ali. On sait que les corners à cette époque-là, en ce moment, Allez, là, mon du match. gars! Nexa, Nexa, je le dis, hein! Nexa qui m'a dit cette semaine, je dois travailler mes corners. Allez, Nexa. On va voir ce que ça donne. Oh ah, là là, c'était dangereux! C'était dangereux! dangereux. Nouveau corner 44e Mais 000 000 il, minutes. il sait que c'est un aspect de son jeu qui doit encore euh, travailler. Bon, même si voilà, il sait comment les tirer, etc. Mais il doit peut-être plus, plus, plus s'appliquer. Golovin. Et, euh, et ah, on compte sur lui. deuxième. C'est joué au deuxième, la remise, la remise, le reprise acrobatique. Ah euh allez, allez, ça allez, va revenir, ça va attention revenir. Attention, allez, faut pas donner la dernière, faut pas donner la dernière. Attention, il est parti, attention, il est parti. Attention, Kini. mon Exar. attention, mon Exar. Voilà, attention. bien défendu oh, ça. Oh, que tu es, bien défendu, bonhomme. Oh là là, quel match, quelle première mi-temps. Mais attention, hein, parce qu'il y a 15-0, on sait que ça peut être une mi-temps chacun. Et là, euh, Mikaït a quand même euh, bien résisté. Euh... Ouais, ouais Mukayit est pas ridicule, mais euh, pour l'instant, euh, clairement, le danger vient principalement de Nexa et on sent une vraie domination de Nexa. Exactement, exactement. Alors qu'on voit l'équipe hein, de de Mikaït, là avec euh, deux joueurs boost, deux joueurs boost euh, qui qui ont été euh, choisis, alors que pour Monaco, on n'a que Ben Yeder, qui a été choisi euh, par euh, ouais. Nexa, comme on vous disait tout à l'heure. Les joueurs boost ils ne sont pas forcément meilleurs que les régulars. Preuve en Mais est. Ils sont même moins bons que les régulars, je, je te le dis. Ouais. Les, les boosts sont moins bons que les régulars. Preuve en est, hein, il a le droit de... ils ont le droit d'en utiliser 3 et euh, aucun en utilise euh, trois. Donc, euh... Ouais, j'espère qu'ils vont changer le... Le le, la diffusion. là. Ouais, ouais, parce que là ouais, euh... Ce serait bien qu'on passe sur l'écran de Nexa, là, parce que là, c'est combien Je pense qu'on a, une... a une petite pause également, là, parce que sinon, ils auraient enchaîné direct. Ouais. Donc pour l'instant, première mi-temps incroyable là, de, de la part de Nexa qui a été très très Ouh. solide et très dangereux. Mais c'est l'écran de Nexa? Je crois que maintenant c'est l'écran de Nexa. Ouais, parce que regarde là, il n'y a, a plus de problème là. Y a, ouais. y a plus de, là, il n'y a pas de problème de, de difficulté. Bah, après, à l'arrêt, il n'y a pas de problème en général. C'est ah, quand ça bouge, euh, ouais, des donc, problèmes. ouais, finalement. Ah oui, okay, bien vu euh, bien vu, Kid. Attention à bizarre, Bah peut-être qu'il passe au, à l'écran de Mukait alors. Ouais ouais, l'un ou l'autre. Peu importe. On veut, juste diffuse, hein. On veut juste voir le match. Chilling, attention, il a peut-être encore le le script de Langol. a oh, bien défendu là de la part de Marcelin. Le gros choix, le Marcelin. choix fort de la part de Nexa, ce joueur Marcelin Golovin. Ah, Marcelin incroyable. Golovin, <rire> qu'aura tout fait hein, dans cette première mi-temps, qu'aura été partout. Attention, Folon. Oh, il n'y a pas creusé, <rire> c'est pas fini. La France <rire> Allez Dommage Dommage, il a tiré directement J'aurais voulu qu'il se remette sur son pied gauche, mais bon. Il s'attendait pas à recevoir la balle dans la surface avec Bah Ouais, ouais. Enfin, je pense qu'il voulait la jouer en mode second couteau, tu vois, mais... Mais après, il n'a peut-être pas eu le temps de s'orienter, mais bon, c'est pas grave. Allez, long dégagement. Il est en mode super ça, ouais. Ouais, mais attention, attention, les gars. Pas d'enflammade parce que ça peut aller très vite. Il n'y a qu'un but d'avance et un but, c'est tellement rien. Dans cette football football, attention Ashtakoglou Ashtakoglou Le Oh là ça là, là Captain Dizassi qui vient super faire le dénage dans la super surface! Défense. Super défense, mon gars! Ah, et là, il balance parce qu'il n'y avait pas ah, de solution. Il balance parce qu'il n'y avait pas de solution et vaut mieux balancer et perdre le ballon loin, repartir du gardien adverse plutôt que que perdre au milieu de terrain. Que hein. voilà, perdre au milieu de terrain, se faire intercepter ah, parce avoir les complètement. Détendant euh, des... fort hein, du côté des Turcs. Oh la défense, Super Folland! Allez, Folland le buteur. Folland qui part côté droit. Qu'est-ce qu'il va faire il va, il va servir Boadou qui est parti euh, dans la profondeur, sur le côté qui va résister, mais qui va être pris. Qui va être pris par le défenseur. Vraiment, ouais, bien bien revenu. revenu hein. Et Golovin qui fait encore l'effort. Mais Golovin, il a combien d'endurance là Parce qu'il est partout. Il est partout. C'est ah, bien joué ça. Ouais, Golovin est partout Golovin. offensivement. Il est offensivement attention, attention, attention, attention Non Oh, ouais, j'ai eu peur. Ça, que... ça peut se siffler. Hein, ouais. Ça peut siffler, on connaît. Ah, hein. oh, c'est bien joué ouais, ça. Dommage. Allez, débit ah, aïe, aïe, aïe, aïe, Par contre aïe, là, euh, il, se fait acculer, hein. il se fait acculer Il va falloir être solide défensivement ouais. On sait qu'il en est capable Attention à ce que là, c'est passé, passé. Peut-être une faute Non, Maripane Mais il ne laisse rien Jamais, jamais Il ne lui doute. laisse même pas les miettes Allez, Folland Folland, Folland qui attend que ça parte Qui que ça parte Alors, bien joué Folland, Il s'est orienté côté droit, Attends, côté gauche Et Tu le tu le tu le Golovin, tu vas aller travailler Comme sur le premier match Comme sur le premier but Non, cette fois-ci, bien défendu Il s'est arrêté, c'est dommage Bien défendu de la part de Mukait. Et ça va d'un but à l'autre, Ça. Je suis pas bien, je suis pas bien là parce que ouais, ouais, ouais. trop de pression, 70e minute. Allez, mets le le deuxième, on examine. Mets le, mets le, ah, mets le, mets le. Je vais mettre un deuxième hein, parce que sinon... Pff, Nebel qui dégage loin devant. Ah, J'ai mal, mal à la tête, Lulu. J'ai mal à la tête. Vas-y, ferme les yeux, t'inquiète. <rire> <rire> Allez, Marcelin là. Marcelin qui a fait une petite faute. Et on voit que Marcelin, c'est un genre deux étoiles. Hein. C'est un genre deux étoiles, mais qui a été monté. Et du coup, ouais, qui a euh... atteint une très belle note de 85. Donc aussi, aussi bien que Chouamini. Comme quoi. Et ouais. on voit que Golovin a fait énormément de travail d'aller-retour. Donc il va sortir pour Sofiane Diop. Sofiane Diop qui est également très fort, très bon. Allez, messieurs. Il faut, il faut gagner ce match. Il faut gagner ce match pour que derrière Ousma Kabil ait l'opportunité de, de plier ce, ce quart de finale. Même si bien sûr, euh, il, y aura, il y aura tout à faire. Hein. Il y aura tout à faire. Bien sûr, bien sûr. Euh... Usma va normalement jouer Kepa. Ce ne sera pas un match facile non plus, mais on va pas se mentir. Si, si Nexa tient le score, euh, c'est un bon gros pas en avant. C'est un bon gros pas en avant. Ouais, allez. On... Comment on va jouer hein Chikaldao, Dao pour euh, Mukait. Avec Ryan Babel qui est rentré à la place de Gomis. Hashtag Koglou qui est sorti pour euh, Devir Shoglou. Allez, Sophie job. déjà Gomis qui est sorti euh, je sais pas pourquoi mais ça me fait du bien moi je, je suis content qu'il soit sorti ce joueur je suis content qu'il soit plus sur le terrain il est tellement dangereux attention le gardien le, oh, là, est le gardien il qui s'est foiré là attention ouais, ça y est c'est sauvé mais là Musrila qui avait fait une sortie euh, hasardeuse dirons-nous le match se joue sur jeu. Mega Drive <rire> <rire> quelle console d'ailleurs quelle console les gars ah, la Mega Drive ouais. incroyable même si la Super NES était meilleure bon bref on n'est pas là pour débattre de ça <rire> non, non ne, lançons, ne lançons pas ce débat On est tous d'accord juste pour dire que la Saturne était éclatée Ça par contre, voilà, on va se mettre d'accord là-dessus Personne l'avait surtout euh, Dizassi, <rire> Captain Dizassi qui va aller chercher une tête Loin devant, ouais, c'est repoussé Ça va être Marcelin Marcelin à la lutte qui va rendre le ballon est -à se d'Aou Oh là là, la, caméra qui a, qui a du mal à suivre Il n'y a rien qui va là, non Il y a un ouais, seul ouais. truc qui va, c'est que Nexa, Nexa gagne Et ça, euh, c'est le plus important Attention, peut-être la bois Boisdou, c'est bien joué ah, Attention. Ah bien retour, bien, bon, bon retour. bon retour. Pardon. Ah, j'ai peur, j'ai peur. 74e minute, plus ça avance, plus j'ai peur. 10 assis. 10 assis loin devant. Même si là, la pression, allez, est dans allez, les... allez, allez. la pression est dans les mains de Mukaït. Hein, parce que lui, si ah il, oui, oui, bien, il, bien il, sûr. S'il prend un but, c'est que c'est cuit. Hein. Nous, si on prend un but, bon, ça nous embête parce que ça nous emmène au prolong, mais... Mais c'est pas cuit. Mais non, mais on va le mettre, on va le mettre le deuxième. Il est là, il est là, il est là. Regarde, regarde, Il est là, il est là. On est où là On Je voit. qui se passe sur cet écran ah, c'est incroyable Allez, Sofiane Diop, avec sa coupe euh... Allez, Diop oh, Je oh, sais oh, pas en oh, fait est... qui à l'avance sur qui, sur le... Oh, là, là. Allez, carton jaune pour Dao. Quelle tension, quelle pression Ouais, Nexa, Nexa, Nexa, un peu de pression, ça commence à monter là. Ouais, ouais, mais... Oh, est-ce qu'il va la tenter Non, mmh. il va pas la tenter. Il ne pas, il ment pas, lui. On va pas la tenter, évidemment. On va essayer de jouer une combinaison plutôt. Sachant qu'il faut faire attention, les contre-uns, les contre-coup francs, les contre corners c'est toujours très risqué. Bien joué, Caio Henrique, oh, Bien joué, bien, bien joué. Le brésilien, Caio Henrique, comment il va aller jouer? Est-ce qu'il va, il va aller sortir? Non, il a, il a tenté la petite. Dommage, dommage, il a tenté. C'était bien tenté. Volant, attention, bon, le double contact! Le double contact! Oh, les buts! On a rien vu, mais ça fait but! On a vu un double contact qui est passé, mais derrière, on a rien vu. Fais voir la rediff. Oh là là, mais c'est quoi ce match C'est quoi, quoi ce, ce crack C'est quoi ce génie C'est sa première participation à l'eFootball Pro. Il est tout juste majeur, c'est une vraie oh on, on regarde un match image par image. On est, on est sur diapositive. On voit la remise de la tête de volante qui aura vraiment fait un match incroyable. Derrière Boadou, le double contact. La frappe enchaînée Et au premier. tir extérieur, est heureusement qu'elle n'est pas contrée par le défenseur qui, qui, qui prend une position assez bizarre. Oh là et là. eh oui. Et oui, et oui, le point ah, là Et oui, mon gars Mukaïd ah, Muka oui, Muka qui prend un deuxième but et là, coup sur la tête, Nexa, faut fermer maintenant, mon, mon ami. Nexa, faut fermer maintenant, mon ami. Volant, eh, il sort, tu... Pour Diata. L'explication, okay. elle est très très simple. Pour ceux qui ont regardé Bleach, en fait, il a libéré son Zampakuto et vous pouvez juste plus rien voir, en fait. C'est le haki des rois, les gars! Oh c'est le ouais. haki des rois, c'est pour ça que vous voyez absolument rien! J'ai incompris à ce Et que tu as dit, mais je suis d'accord avec tu toi! Tu regardes pas les mangas, Luthor? Si, mais les mangas, mais pas, pas Bleach, jamais vu. Bleach. Oh, mais quel escroc! Oh, mais il me déçoit, ce Bleach. type. Ouais, t'as jamais vu Star, plus, Wars, toi. Euh, vu Star Wars? J'ai plus, j'ai plus. Parle! J'ai vu Star Wars, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi que t'as pas vu, Seigneur des Anneaux? Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! yu Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! J'ai pas droit de pas avoir vu. Euh, allez, ah attention à l'angle. Il reste 10 minutes. Oui, mais attention à l'angle. Faut pas prendre un but maintenant parce que attention, Argaturan, Turan, qui la glisse dans la surface, c'est bien défendu, pas de péno, non. Il y a Sakafouy, Sakafouy. Attention, le gars, je me Oui. <shrouf> on n'est pas bien. On n'est pas bien. Ouais, face à un des meilleurs joueurs avec sa spéciale double touch exactement. Et on voit qu'au niveau des stats, Mukait n'a pas tiré une seule fois. Ouais. Mais il a pas cadré. Il, il a fait un tir, zéro cadré. Il y avait un tir quand même qui était très dangereux en début de match. C'était en tout début de match. Mais, euh, mais, mais sinon, à part, à part cette première occasion, honnêtement, on a la pression parce que c'est un match à enjeu. Mais Nexa a été bien, bien plus fort. Alors, je suis content. Et, et, et, et il a été bien plus fort que le meilleur joueur du groupe B. Ouais, oui, oui. C'est dire, les gars. C'est dire, dire. Long dégagement vers, vers Ben Yedder. Ben Yeder qui perd son duel. Ça va revenir dans les pieds. Euh... De Galatasaray, Ardatura, Ardaturan, Ardaturan la passe puissante, David Choglu, David Choglou peut-être un appel, attention. un appel qui est passé, oh non c'est tranquillement, bon. capté par Nubel, 87, calma, calma, calma, portero On va se diriger directement, rapidement, vers la fin de ce match, pour un exa qui aura décidément carré complètement cet e football Pro pour l'instant, avec deux victoires, ah ouais. un, un nul et une, une troisième est va victoire. Est-ce qu'il va mettre le troisième Boadou. Oh, oh, oh, oh, pour l'instant, en 4 matchs, Nexa est sur 1 nul et 3 victoires. Il 1 nul et 3 victoires pour son... sa première participation. Après, on rappelle que c'est une compétition collective. Attention, peut-être là, dans la surface. Van Anolt, Van Anolt. Oh, bien défendu. Il a tergiversé un petit peu, Mickaël. Ah, mais il lui laissera pas les miettes, en fait. Je peux avoir un bout de ton sandwich Non ouais. tu... Je finis mon sandwich il ne va rien lui laisser. Je ne va absolument rien lui laisser. Je suis content pour euh, Ide Kouné et Ousmane Kabil qui ont décidé de mettre Nexa en premier. Ça leur donne, eh ouais. leur donne totalement raison, Nexa. Maintenant, euh, on est content pour Nexa, mais c'est une euh, compétition collective. Et nous, ce qu'on veut, c'est la qualif en demi. Parce que si Nexa ah, gagne, mais qu'on n'est pas qualifié, ouais. ça n'aura servi strictement à rien. Mukaït, il comprend pas, il regarde sa manette, mais c'est comme les mecs qui rate un contrôle et regarde le sol ou les crampons. Non, non, c'est ah, bon, le mec en face qui est juste trop fort. Il est dans le noir, il est dans le noir, hein, Mukaït, là. Aussi bien sur sa cam que dans le jeu. Ouais. 92e et là, c'est anecdotique, hein, même s'il y a un but... Euh... Peut-être un but de compensation, même pas d'exa qui s'impose ah ouais. 2-0 dans un match à Ligue, joué dominé de la tête et des, de épaules, tête et des épaules par notre ah joueur. Là, oui. on ne va pas se mentir, on faisait beaucoup d'éloges sur Mukaït, mais là, euh, bah, il n'aura pas vu le jour hein, dans ce match. Hein. Ah non, mais extraordinaire et, euh, et, euh, et encore une fois, il faut préciser que c'est contre un très très gros ah joueur. Oui. Un énorme joueur. Ouais, ouais, ouais euh, Mukaid qui était mon chouchou du groupe B, hein, je, je le dis en toute ouais, franchise. Bah, a... J'ai beaucoup aimé comment il a joué avec l'équipe qu'il avait. C'était notre ouais, ouais, Aille, on avait et dit. Euh, Mais, euh, Mais aujourd'hui, il est tombé sur plus fort que lui. Et, euh, et c'est beau. C'est beau. Et maintenant, place... Place euh, à alors, notre capitaine. Place au triple champion du monde, au capitaine de l'AS Monaco depuis plusieurs années. Euh, qui va jouer Kepa. S'il ouais. y en a et, bien euh... un en qui euh, on ne doute pas, c'est lui, mais... Ouais, ouais, ça joue sur un match, monsieur. Alors, je veux ramener un petit peu tout le monde, euh... tout le monde sur Terre. Ça joue sur un match. On a vu qu'en ouais. face de poule, euh, Walid a parfois été en difficulté sur certains matchs, mais là, je sais qu'en élimination directe, il va avoir augmenté encore une fois son niveau. Ah, mais c'est autre chose, Walid. Euh... Et totale confiance en lui. Walid en fait c'est le mec qui a tout complet. Tu vois quand tu crées un joueur, statistiquement tu lui mets 90 partout, tu vois. Ouais. Il est très bon en défense, il a une vision de jeu incroyable. Euh, il connaît le jeu par cœur, un la charisme, finition, elle est dingue. Un charisme. Il, a, il a un truc, il a le mental, euh, il, a, il, a, il a vraiment toutes les qualités. Et, euh, et on peut lui faire confiance, les gars. J'espère bien sûr que, que, que ça va le faire et que voilà, on va voir. Va, va, euh, on va voir qui va affronter moi Ali. Euh, on va on va... Moi, je pense qu'il n'y pas, je, je trouverais ça quand même un peu risqué pour Galatasaray d'envoyer Joel, honnêtement. Ouais. Pour l'instant, la moitié du chemin est fait pour Monaco euh, pour rejoindre la Roma en demi-finale. Je vous rappelle que la demi-finale <rire> se jouera juste après, là. Juste après ce match, on aura Celtic Bayern et à 17h, aux alentours de 17h, on aura Roma contre le vainqueur de ce quart de finale, Monaco. Bienvenue à, à tous ceux aussi qui arrivent et qui nous rejoignent sur le stream. Le résultat, c'est 2-0 pour Nexa sur un match dominé de la tête et des épaules. Donc, bien sûr, en espérant que nous soyons, que Monaco soit qualifié et on rejoindrait la Roma à 17h, Moi ce serait magnifique. Euh, et donc, pour l'instant, Ousma, qui va être deuxième, va affronter soit Jol, soit Kepa, avec quand même de très grandes chances que ce soit Kepa, pour euh... ah ouais. et, et, et je rebondis sur euh, sur le, le message de kid hein, qui dit on va voir le deuxième match d'ailleurs il y a eu plusieurs messages dans ce sens là j'espère vraiment que la qualité de la rediffusion sera au rendez-vous parce que c'était un mini scandale euh, la qualité qu'on a eu sur ce match là ouais. on va pas se mentir c'est on... dommage de nous priver de, de, de du meilleur du plus beau match de de euh... qu'on y est pour rien nous hein. on a, oui, on, oui bien on est... sûr les gars nous on est, on est sur le stream officiel je et sais pas euh... si ils en parlent sur le stream euh, officiel Oh, je je, sais pas. Coupé le son, honnêtement. Donc euh, ouais dommage hein, c'est vraiment dommage parce que même du ouais. coup, sur la Rediff ce sera la même chose d'ailleurs ouais. euh, si vous êtes sur la Rediff on vous salue mettez un petit like n'hésitez pas euh, on va du coup on attend on attend pour voir euh, qui va affronter Walid même si bon comme tu l'as dit il y a peu de chances mmh, ouais, chance. ouais. et si par malheur Walid devait perdre ce match ce qu'on souhaite pas ce serait le troisième match qui serait décisif avec euh, avec euh, bah, les troisièmes joueurs hein, donc Gifera et bah, L'autre joueur… Et Joel. Euh, bah, hein. ouais, certainement. Jol. Certainement. Mais, euh, mais euh, voilà. Confiance en, confiance en Walid. Confiance en Ousma Kabil, notre Kabil. Bien sûr. Bien sûr bien le capitaine sûr. emblématique, charismatique qui est là depuis le début de l'AS Monaco eSport. Qui a toujours été très fort. Toujours répondu présent. Notre Walid qui, est, qui fait aussi… Euh, comment dire Qui a une grande responsabilité dans la réussite de Nexa, les gars. Parce que euh, sans Walid, euh, est-ce que Nexa serait à ce niveau Je ne pense pas. Je pense pas. Je bon. sais pas, mais le chat me régale. Ah. <rire> Je suis désolé. encore. J'aime bien faire des arrêts sur le chat, mais euh, euh, imagine, ils attribuent le goal of the day à Nexa. Ils vont être bien embêtés pour le replay. Fédrito, bravo. tu, ah ouais, tu... Pas... Et Monsieur Canton qui, qui M. Quinton qui m'envoie la, la punchline. Galatasaray il va choisir Nexa pour affronter Walid. C'est leur meilleure bah, chance. Au moins... <rire> eh, au moins, on est sûr que Nexa n'aura pas le goal of the week. Et vu qu'ils ne peuvent pas mettre la rediff. <rire> euh, encore une fois, on n'aura pas le goal of the week. Eh, ah, ça mais va continuez, être... les gars. Vous nous régalez. Vous partie. nous régalez. Ça va donc être... Euh... Comme tu l'avais euh, ouais, annoncé, Kepa, Kepa avec Walid, Walid, avec euh, bien sûr la veste de l'AS Monaco, avec… Euh... Allez, un, un petit vent frais souffle sur Utopia, allez mon Walid, ouais, allez il, mon est Walid. Détendu, il est détendu, il est concentré, mais il est détendu quand même. Et, et Kepa, imperturbable, on refait exactement la blague, hein, la même blague, regardez Kepa, imperturbable. Bon là, <rire> Kepa. Euh, Salut Monsieur Quinton, hein. bien, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, euh... Mister, bienvenue, bienvenue tout le monde, les amis. Bienvenue sur le Wesh, chat. Wesh, Madara pour euh, il va ce deuxième match du quart de finale Entre Monaco et Galatasaray On vous rappelle que Nexa a battu euh, Dans le premier match 2-0 Étouffé, Je dirais étouffé plutôt que battu Dominé ouais. euh, Qui a fait un match incroyable Et place à notre capitaine Pour euh, qualifier Monaco si, euh, Là on est sur un match euh, décisif C'est à dire que si ouais, Monaco et puis, euh, gagne et... On est qualifié ouais. euh, Donc si euh, Kepa perd Ils sont éliminés aussi Donc euh, oui mm -hmm, ça mm -hmm. va être pair. Euh, donc de la pression sur les deux voilà Les gars tout comme le match contre Nexa Vos pronostics en, en commentaire On a déjà un premier pronostic qui parle de Prolongation ou péno pour euh, Walid Aïe j'aimerais pas à voir Moi, je, je, veux, je, veux, je veux voir ce que vous en pensez les gars Je dirais 1-0 pour, euh, pour Ousma On n'a pas vu beaucoup de buts depuis le début De ces, de ces phases de playoff Donc euh, je dirais 1-0 pour Walid Moi je dirais 2-1 pour Walid 2-1 pour Walid Ouais, 2-1 pour Walid pour moi. Sachant que Walid, il est capable de marquer jusqu'à la dernière seconde. C'est vraiment le roi des, bah. des... Les... des Angoles, le roi des 90e. <rire> Walid 8-0, carrément. Oh, On, est gars, là. On est... en est là. Qui est passé très fort. Hein. Oui, oui. Qui non, non, est passé très est fort. Hein. C'est euh... un match compliqué. Hein. Ouais, un match compliqué. Et c'est parti. C'est parti, les gars. Avec. Euh... Walid. Le tsar Golovin et Voland. Et Voland qui sont là. Mais on a un, un deuxième joueur boost qu'on n'a pas vu au milieu de terrain. J'ai pas vu, je sais pas qui c'est. Euh, je ne sais pas si t'as fait gaffe. Normalement, c'est Sofiane Diop qui joue boost euh, Walid. Oh MR du coup. Ouais, après, j'ai pas fait attention non plus, mais je pense que ça devrait être ça. Allez, ah, c'est parti pour euh, ce match décisif. Pour Monaco qui peut nous envoyer directement en demi-finale face à l'Est Roma. C'est tout ce qu'on espère, c'est tout ce qu'on souhaite. En espérant.. Oh là, la là, là, là, diffusion, elle me paraît euh, pas belle encore. Oh là, ah ouais oh là. Oh non Sérieux Tu vois, ah, Attends, attends Oh ah, non Qu'est-ce qu qu'ils nous font ah, Sérieux ah, Ça a l'air d'être quand même un peu mieux. Ouais, ouais, ouais. moins qu'Atta, euh, mais... L'angle qui a été euh, bien géré de la part de Kepa, là, parce qu'on sait Ali au niveau des angles, il est très fort. Ah, quelle passe quelle passe pour Ben Yedder Ben, Yedder. Attends, attends, ben Alid. Alid. la fin de frappe ah, mais... Ben oh, Entre les jambes Ben oh, mais... ah Il est trop fort ah Mais il est trop fort ça je, tu vas là Bah je vais là. Bah, en fait, finalement je vais aller là. Non mais en fait finalement je vais partir là-bas. Que des contre-pieds Ali comme tu le dis Incroyable, que Incroyable. Des oh là là là là Quel but. Quel but. Parce que pourtant il était mal embarqué là. J'y vais, j'y vais place. pas. Franchement 99% des joueurs j'aurais dit mais il a fait n'importe quoi. Mais, mais lui c'est incroyable. Et avec une petite. Il s'est amusé là, de lui. Regarde là, là là il s'est fermé langue il revient la petite passe est chanceuse j'y vais là-bas je reviens finalement. Ah et qui prend oh, même pas oh, le goal de oh, Manu qui oh. a même pas le temps je crois. Walid pas de pas, pas de célébration. Pas, il non non là Walid dit ah, c'est pas normal là j'aurais oh, pas Allez, Avec Dao avec Gomis, attention à ce à attention à Langol, bien défendu par Folland qui est venu aider. Volante qui en deux allez, temps... Allez, réussit allez, à sortir. Oh, bien joué ça. Golovin pour effacer son vis-à-vis -vis qui laisse passer. Golovin s'arrête très vite du côté de Walid là. Walid part dessus pour Boadou qui est tout seul. Boadou la reprise. Oh là, Boadou qui a loupé le contrôle. Ah, le ah, bon, contrôle raté c'est pas fini Ah c'est rare. Aïe, rare a, a, a, a, a, ouais, ouais. Mais sinon, euh, encore une fois, c'était tellement bien joué là. Et on voit que c'est pas le contrôle. Tu vas prendre de le jeu. sur le compte. Ouais, non, ça rien. Ça à joue pas. très vite vers l'avant, Walid. Attention, Golovin. Walid, c'est la vision de jeu la plus incroyable que j'ai vue dans ce jeu. Attention Et pour avoir attention. joué beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs avec lui, à chaque fois, je suis choqué en fait de sa vision de jeu, elle est incroyable. Attention à la faute, parce que là, ouais, c'est ouais, très ouais. dangereux. Ça va être une chance sur deux. Où est-ce qu'il va la jouer Par-dessus le mur, angle ouvert. C'est tiré. Ah, c'est contré par le mur. Attention, au rebond Attention oh, Attention, dégage-moi ça Oh, quel arrêt Oh, c'est bien joué Le petit coup d'épaule pour, Enrique, je pour crois. déstabiliser. Incroyable. Je crois que c'est Caillou Henrique, là. Oh là là, heureusement. Allez, Boadou, Boadou de la tête qui est toujours très bon. Follonde pour la remise pour Golovin qui laisse passer, mais qui va être... Allez, allez, aïe, aïe, aïe, dommage, dommage, dommage. On oh, a bien fait là, Golovin. Golovin, décidément, on va tous, vouloir, on va tous le vouloir aussi. Ah, hein. Golovin, et Golovin, les gars, je vous le dis, son player ID est incroyable. Hein. Mais même, il est vra vraiment incroyable. Même défensivement, il fait du travail. Hein, il... Et il va, il va très vite, hein. ses stats sont fausses. Hein. Enfin, pas, elles sont pas fausses, mais euh, son player ID en fait euh, rend, rend le joueur bien meilleur que ce Comme que ses stats indiquent. Pas... Qui attention offens, qui est pas offensivement ça a l'air euh, ouais, ouais, ouais, a l'air ouais. costaud hein. le petit skill là pour euh, pour gagner le, le quart de seconde le temps que que gomis passe devant le défenseur c'est ce passé c'est passé ben yedder ben yedder qui va Allez devoir, ben euh, faire quelque chose là sur le côté Allez parce ben qu'il est un peu tout seul ben yedder ben, yedder. ben yedder qui va feinter, volant volant qui se ferme le coup. contrôle le ouais. mauvais contrôle ouais c'est un peu mieux la diffusion là. heureusement là on arrive à voir les actions c'est déjà bien même si c'est pas euh, pas parfait parfait hein. Allez, le long dégagement de Musrella. Mais on a on a quand même pas les. On a quand même pas les seconds ballons. Hein. On... Ouais un peu moins, un peu moins. Ouais. Après il a marqué vite, hein. Faut pas oublier qu'il a marqué assez vite. De toute façon, encore une fois, qu'elle favorable Ticaldao la fin de frappe, peut-être Ah nouvelle. Pour la faute encore, oh là, là, là Ah c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'elle est encore en... encore mieux placée que la première. Ouais, ouais, ouais. Elle est vraiment très axiale. Donc il a le côté ouvert, il a le côté fermé, il a la possibilité de passe. Alors, faut qu'il euh, Ça à commence première. à devenir dangereux. Il va tirer avec un joueur qui a 72 en coup franc. Ah, c'est pas mal. Par contre, qui a une belle technique de tir. Ça se voit en fait à la façon dont il est placé. Oh, c'est en deux temps Ah, oh, c'est en deux temps. Attention, Il a bien joué. Bien défendu. Ah, bien un défendu. Penalty non oh, Non, mais c'est incroyable. C'est quoi ça l'arbitre qui siffle tout là Ah, oh, c'est Marcelin qui vient faire faute là. N'importe oh, quoi Ah, oh, c'est dur, c'est dur. N'importe quoi Allez Walid Trois interventions du défenseur Allez wa toi. Walid, à droite. Walid, à droite. Walid à droite Walid à droite Walid à droite Allez à droite Oh plein milieu, plein milieu. Bien allez, joué allez, Bien allez, joué par Kepa ouais, Il là. nous a écouté Bien joué par ouais, pas. Ça fait un partout Ça fait un partout Et comme quoi On vous l'a dit allez. Rien n'est fait Attention Et Moi je l'ai trouvé Très très bien joué le, le coup franc là Parce que Ouais ouais ouais Après le pénalty est trop généreux Non le fait. pénalty c'est n'importe quoi Mais euh, le coup franc euh, Le coup franc est bien joué Ouais ouais il a bien joué et le maquillage et tout. Ouais, bien joué. Ouais. <rire> tout est à refaire, tout est à refaire hein, pour Ousmane Kabil, mais on sentait que dans cette première mi-temps, il... il avait rien, rien pour lui là jusque Ouais, et pourtant, il a fait des bons choix devant, il a il a ouais. des bonnes euh, tu vois, il a des bonnes situations. Le, le contrôle un peu trop long de volante tout à l'heure. Euh... Enfin, tu vois, il avait juste pas le jeu avec lui, c'est pas grave hein. Moi j'avais dit 2, hein. on est encore sur, sur mon pronostic. Euh, Exactement. Allez, alors... ah, c'est pas fini. Peut-être là pour l'angle, Ben Yedder. Allez, ah, mais lui ben Yedder, mais lui Wadou non Oh mon dieu. Oh là là, il lui avait tout fait. Oh. Il est tellement fort oh. sur les angles, mais c'est incroyable. Tous les angles, il y a danger avec lui. Tous ouais, les alors qu'on a, regard... a vu les autres, c'est galère. Là, le petit ballon, il est très très bien ah, donné. Si. Ah, ouais, il est. Oh. Et là, il est obligé de tirer direct. Hein, parce que il ah, contrôle mais c'est sa... ça, mais il, il voit. Ouais. Allez Walid, allez Walid, te frustre pas. Faut qu'il s'énerve. Te frustre pas mon gars. Plus il s'énerve, plus il est bon. Allez le corner, a tiré au deuxième. Oh mais comment il peut. Oh ah, C'est le oh. défenseur qui l'a sauvé. C'est le défenseur qui est tout petit qui revient. Ouais, le défenseur ouais. qui l'a sauvé. Allez Walid, allez Walid sur le corner là. Tu, vas... tu viens le punir. C'est Badiachi qui a plongé. C'est repoussé Attends, par le Badiashil défenseur. Attention parce que là, il y a peut-être une possibilité de, de contre. Il ah, y a un gros contre à jouer là. Ah, c'est un petit peu balancé là, il faut Fana qui va couvrir. Hein. Il a Gomis dans son dos, il va pas faire l'erreur, il va repousser à Nubel. Gardien et et directement, ouais. On va repartir à l'opposé. Marie a toujours pas se tromper sur les contrôles. Attention, hein. non, non, c'est bien joué. Bien Remise, le ballon là. long. L'appui, Golovin. Ah, dommage, ah, dommage. Begneder euh, a fait un, un contre-appel. On connaît là les faux appels, il part, il s'arrête. Il y a un appel contre-appel, ouais. Oh là, attention parce que ça passe entre les jambes. là. Ouais, ça passe euh, soit oh, entre les jambes, soit à côté. Euh, pas de faute, pas de oh. faute, pas de faute. Oh là là là là là là. J'ai un truc qui peut ouais. rien faire. J'ai un truc qui peut rien faire là. On le voit. Oh, ouais, hein. regarde, le ballon passe toujours à côté. Oh, là, Alors là. si ça passe pas entre les jambes, ça revient. Euh, pff, ça passe, ouais, tu et vois. Et là, heureusement, Kepa se précipite à tirer. Hein. Un peu, ouais. Avec gros danger. Hein. Gros danger Walid, Walid qui sent qu'il qu a pas de match avec lui, s'énerve ouais. un peu, mais ouais, c'est ça. Il faut joué. laisser passer l'orage et. Et euh, de essayer de malgré tout de, de, de, de, de, mettre, de planter un petit but Sinon ça va tourner Il aura, il aura son temps fort Et, oui. et quand il l'aura On a confiance en Walid pour, pour mettre ses buts et il reste du temps Il reste du temps Et puis il n'y a qu'un partout hein. Allez bien joué là Attention Allez, parce gars. que là Il est tellement fort au fond Allez mon moment. gars ah, Le contre Ça revient Tu Je vois crois. ces joueurs On a l'impression Qu'ils sont un peu plus lents Pour s'orienter et tout Oh les super cancel Pour Brain l'adversaire ah ouais, là non, mais... ah, Dommage ah, parce que sur contre, euh, sur contre, ça fait mal. Gomis, Gomis, Gomis qui est solide. Gomis qui va rejouer à deux et Gomis qui va partir surtout. Gomis qui va partir. Nubel, faut qu'il sorte. Oui. Tranquille. Tranquille dans les mains du gardien. Ouais, J'ai besoin de respirer là. <rire> il faut, faut me mettre sous, euh, sous, sous, sous assistance. Il est là, il, il est, est, est là, lui. il est là. T'inquiète pas, il est pas là, elle est là, la femme elle femme là ton assistance ah. là. Oh là là, là là là là là, dommage, là un petit triangle pour ouais. Volante peut-être. voilà je, je me permets monsieur, Walid, voilà, mais un petit triangle. Ah ouais, ça, ça aurait été que... bien vu. Après il a enclenché son tir puissant, c'est dommage, tu vois, mais là... Ah, ouais. Le petit triangle, c'est but. Ouh. Le petit triangle, c'est but. Ouais, il, a des, il a des possibilités, il a des possibilités ouais, ouais. Ouais. Ça va donner un corner Corner qui va être toujours dangereux avec euh, Ousmane Près Marc -Ao, il a l'air bien relou euh, de la tête là. Allez Maripane, allez Maripane ça, Marie... ça va revenir avec Aurélien Chouamini Folland. Folland qui perd le ballon Et ah, nous on n'a pas... pas le droit des, des petites animations fausses Bah si, bah si hein, Bah non, faute contre nous Mais monsieur l'arbitre, a... on lui a donné combien là en fait Bah euh, c'est... Il nous prend le ballon dans les pieds, c'est nous qui... C'est incroyable pas... ça J'ai pas compris Allez, super. Fofana. Oh là là. Ouais, ça commence à bugger en plus. 450 oh. euros. Monsieur Quinton, est-ce que t'aurais pas vu euh, le flambeau On peut en faire des choses avec 450 euros. Voilà, <rire> <rire> oh c'est bien joué. Attention, qui est pas là Qui, qui est Attention, dans attention. Regarde, tous les monde tombent dessus en fait. Attention à ne pas faire faute. Ah, oh, Ça passe à le centre-fort. Attention. Oh, rien. Oh, le but. Oh, mince. Oh là. Oh non. Oh là là là là là là là là là allez, là là là là là là! La panthère, Ali! La panthère qui ouais, est la là! La panthère, mais bon, c'est. Moi, ça me rend fou qu'on voit rien comme ça! Hein. Mais ouais, mais incroyable! Ouais, ouais le goût. tournant du match, clairement, toutes les fautes! Euh, tout... ouais. ah, c'est fou, hein! Mais allez, ça va! Allez, allez on va a... pas se plaindre, le on jeu, est même ça pas tourne! Walid est, est un là. grand champion! On revoit le but, hein! Qui est très bien joué de la part de Kepa! En... Ouais, c'est bien joué, hein! Et puis derrière. Ouais, non, il a... Il a bien fait son truc Ah il vient bien couper Il vient bien couper Badiachil qui est un peu en retard Gomis qui est tellement fort Il passe bien devant Regardez Gomis là Qui passe devant Badiachil ouais, il a fait l'appel de la main les gars Dès que, dès que ça fait l'appel de la main En général il l'a Ah là là c'est bien joué C'est bien joué Dommage qu'il euh, y, ouais, qu y ait des comptes favorables Allez Allez Walid Allez Walid C'est rien Walid Allez Allez sur l'angole Allez tu peux le mettre cette fois Espérons que ça fasse tourner un peu le oui, match Oui oui, oui ouais! ouais il est joue bien fort depuis le début. Il les joue bien depuis le début. Et, et quand je vous parle de vision de jeu, les gars, alors oui, c'est l'engagement. Mais regardez les engagements de tous oh les là, autres là, joueurs. Là, là, là. Le moment, il attend le parfait moment. Et il donne le parfait ballon. Il a que lui. Il est incroyable. Hein mais qu'est-ce oh mais... sont trompés dans le score là euh... euh, Qu'est-ce qui qu qu tellement qu Galatasaray gagne que... La, il... la, la régie de Konami aujourd'hui, il y a, y a un problème. Ah, je veux quand une... même la boîte. Mais, est euh... est vrai, hein. mais... Oh, le double contact. Elle un triangle parfait. Regardez, oh, il est... ça, ça mérite un goal, hein. goal of the ouais. day, hein. euh, Konami, on en a vu des plus moches, hein. magnifique, et qu'est-ce qu'il est fort sur tous les angles. tous les angles, il y a danger, c'est un délire, c'est un délire à lire, c'est le seul ouais, ouais, joueur ouais. qui fait ça. Ah oui, oui, un engagement avec lui, c'est Qatar. Il hein. a aucun joueur est, qui est, est aussi est fort, est... fort aux angles. Tu trembles, regarde, là, tu vois, c'est moins bien joué, c'est voilà, un long ballon, c'est machin, alors que lui, tu vois, il y a, y a un enchaînement de 2-3 passes et surtout, il y a la bonne passe au bon moment. Attention, pas d'erreur sur le contrôle. parce ouais, qu'on qu va non. aller jouer la dernière là, Il y a 3 minutes. Serein, serein, le champion. 3 minutes. Ah non, c'est un peu balancé, ça. C'est dommage. Parce ouais, il, a... il a voulu aller chercher. C'est une phase qui travaille. Pour être franc, c'est une, fra... une phase qui travaille. Allez, peut-être là sur le retour, euh, allez. sur la remise. Allez, le il, a, de il, il a fait descendre la défense. Allez. Boisdou. Boidou, il est tellement fort aussi. Ouais. Allez. Allez. Entre les deux. Allez. Kofana. Allez en Allez. Golovine. Allez. Golovine. Allez. Golovine. Allez. Pénalti. Allez. Pénalti. allez. Pénalti. Mon gars oh Chacun le double contact, il lui a tout fait là, regarde comme il a la été cherché La justice chargé. existe, la justice existe Allez, allez, allez Ben euh, allez Ben dire. Allez Tire à gauche, tire à gauche, tire à gauche On repasse devant. on repasse J'ai mal au cœur, ma... j'ai mal au cœur Lulu oh mal là mal au coeur. Là, là. Oui le gardien qui la touche mais qui peut rien faire, il voilà, est tellement bien voilà, tiré Il rigole Walid, hein, il sait, hein, parce qu'il s'en plaint souvent de ça et... Et, euh, et pour une fois que ça tourne. Oh, on a chaud. Hein. Ça et en là, ta on est sur un match fou. 5 hein. buts en une mi-temps. C'est cardiaque ce en live, je te jure. Au moins, on fera le buzz, kid. Qui okay, n'est pas en position fétale, je suis mort. Oh, il, est sous, <rire> ah, il est sous son siège. Là. Mais comme on voit à quel point ça peut tourner vite. Et... C'est mérité, par contre. Hein. On va pas se mentir, non, les gars. C'est mérité, mais. Je, largement te rappelle, mérité. je te rappelle qu'à la 43e, on était mené 2-1. Et à on... pas l'air euh, plus. Plus affecté que ça, hein. euh, il laisse rien transparaître en tout cas. Qui est pas ses <rire> concentrations <rire> absolues. mange un truc sucré. Non, non, il est déjà diabétique, tu as dit... Tu vas, tu vas non, changer. je ne suis pas diabétique. Il y en a dans la famille. <rire> allez, ah, vous... attention parce ah, que là, en regarde, en regarde en maladie. le contre-goal, Ali. Le contre-goal, on connaît... Allez, allez, allez, le contre-goal, il a aussi le... Ah, la mauvaise passe en assistance. C'est 6 3. 3 les gars. Ouais. Mais c'est ce qui fait qu'il y a des possibilités de passes différentes aussi. <rire> on est sur un match incroyable, Ali. Hein. On est sur un, une compétition qui, qui tient toutes ses promesses. C'est ce qui rend d'ailleurs aussi les, les, les passes de, de, de Walid du SmackAbil encore plus incroyables, les gars. oubliez pas que c'est en assistance 3. Ouais, exactement. Donc là, c'est pas téléguidé. Tu vises le coach, tu appuies sur un triangle et ça passe. Bah oui, oui. Ouais, c'est clair. Bien défendu. Mais ouais, attention, attention je dire, attention, il ne faut pas Attention, faut pas attention. Oh, attention. Il a bon, le contrôle. Heureusement, il a retouche. Je vais boire un coup parce que moi, j'en peux déjà plus. Vas-y, fiston, on va boire. Allez, mon Walid. Nouvelle qui dégage fort. Boadouk, qui prend beaucoup, beaucoup de ballons de la tête. énorme. Franchement. qui est l'homme du match pour l'instant. Chlovin aussi qui est extraordinaire. Il y a aussi un autre truc. Tu vois, c'est la façon de jouer sur l'orientation des joueurs, tu vois. Il va s'orienter. Il va toujours... Regarde, trop, trop. Oh, magnifique, ça Oh -là là là là. oh là là là là Oh là là Elle passe devant Allez, Gomis Allez tu as mini passe devant Badiashid, euh, peu importe qui tu es Gomis qui est venu chercher un ballon très bas, on va lui gratter oh, Aïe aïe aïe Là il, ah, là, il doit les perdre hein. Attention parce que là, il a envoyé quelqu'un. Hein. Aïe aïe aïe, ça passe côté gauche, il y a un hein. décalage bananole, bananole de son contre Attention, centre-part, oui, caillot Allez le contre Le contre non ah, Oui, Caillot Enrique cette fois-ci eh ben, des gauche-droite pour ouais, se détacher ouais, de son ouais, adversaire. Bien joué, bien joué. Long ballon vers l'avant. Allez. Allez, Boadou, passe devant. T'as vu, il est parti vers ouais. le gardien. Il a anticipé une passe en retrait pour le gardien. Avec Gomis, c'est dur de lui prendre des ballons de la tête, mais c'est fait par Chouamini. Golovin, bien joué. Le 1, 2, 3. Bien joué. Ah, dommage, dommage, dommage. Là, c est c est pas, là, il fait la bonne passe. Hein. C'est ouais. juste ouais. le joueur qui, ah, voilà, jeu qu qui fait pas. le grand écart, on connaît. Hein. Allez, allez, Chouamini. Oh, dommage, allez, Chouamini. Ah oh, dommage, il, il est pression. pas loin, il est pas loin. Là, là j'ai l'impression qu'on est sur un retent fort un petit ouais, peu de... retent fort de Allez. Monaco, et il faut aller marquer ah, là, sur les temps forts. D'accélération, là. faut aller marquer, il est passé, Boadou. Il Allez aussi, Boadou, oh, la fin de frappe, Allez, où de frappe, Allez, où de frappe Allez Oh là là là. là Ah dommage, Allez, dommage. il n'avait ouais, pas le choix, là. Mais regarde, là, ça revient. Les assauts qui reviennent, on est sur un temps fort de la part de Monaco. Monaco pour Boadou, non, baigné Mais encore une fois, c'est gratté. Allez Oh là là là là Heureusement que Mussereil est là, je suis sûr que je vais à ce il perde. Marcelin, bien joué. 67ème, on n'a pas le temps de jouer le temps. C'est encore trop tôt, il va falloir aller mettre un but. Caillot, Caillou, Caillot qui un va autre rejouer. Hein. Ah, le temps. Il a raison. Il ouais, a ouais, pas trop de mais il a raison. Il est passé devant, magnifique, là, en Super Cancel. Boadou, Boadou, Boadou qui Super oh. Cancel, ça passe. Et qui rejoue derrière, tranquillement, avec euh, le Chilien Maripane. Qui va toucher Fofalo en pointe ah, Allez, oh là, là là Mais tu vois, mais oui, normalement, c'est bien gratté, gratté. Allez, c'est Allez, oh là là là là Allez, dommage. Allez. Oh, ça passe pas oh, loin. Ça passe à rien à chaque fois. Oh, si ça passe, c'est occasion là. Bien sûr, oh là là Mais qu'est-ce qu'il défend bien Walid dans les dans le dans le pressing là Comment Ça, je commente la première mi-temps. Qu'est-ce qu'il raconte J'ai l'impression d'être dans les temps. Golovin. Golovin, Golovin qui décasse sa passe. Boidou. Beigneder. Beigneder, pardon. Ah, oh, magnifique le skill. Magnifique super, encore. Super. Oh, comment tu repère tu l'as. Encore. Allez, Golovin. Encore. Oh, il a voulu allez, refaire le double contact. Ouais, ouais, c'est brouillon un petit peu là. Il a voulu refaire le double contact qu'a amené <rire> <mis> au pénalty <rire> tout à l'heure. Le chat qui est en train de me finir, je me régale. Allez. Badiachi. Oui, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh, oh, oh, oh non. Oh non. Oh non. C'est pas fini. C'est pas fini. Oh, oh il va Wallis... le 1-0, c'est le mec qui est vraiment en retard. Nexa qui loupe 1-0. Tu... <rires> Incroyable Je veux pas te spoil Ali, mais Nexa a gagné son premier match 2-0. Hein. Tu rigoles. Je te jure. Te... Ah, oh là là, mais là, il y, des... y a tellement de. Il de... y, y a de l'ouverture, ça joue l'offensif là. Allez, ah allez, Golovin. Peux... Oui, oui, allez, au, go deuxième, go au deuxième Au deuxième Allez, allez, allez, non, allez, allez, oui allez Allez Allez Oh là là Mais c'est oh pas là pareil là là là là là là là là J'ai trop là peur là. qu'il se fasse punir parce que là, il a trop de cases. J'ai trop peur qu'il se fasse punir, il a voilà, trop de d'occas. Attention sur le contre. Allez C'est ouvert Oh, le goal manu magnifique, c'est pas oh fini Oh, le goal manu Follum. incroyable Fallon Fallon Fallon Quel allez bon, bon Allez, c'est lui Allez, Montaligne Et c'est qualifié Quel La qualification pour l'Est, Monaco L'Estam qui se qualifie C'est reçadé Oui Oh là là Walid. Hey les gars Ah il y avait un message, The Image blur je sais pas quoi là. Ah ouais Oh là là Le football il a changé avec Walid les gars Le football <rire> il a changé Regardez ce boulot Regardez ce boulot de Follam Oh là là là là là là là là là là là là oui, là là qui, est éliminé. Galatasaray qui est éliminé. la éliminé là là là là là va pas porter la là même si la moi qui ai commencé ça on va rester, mais bon, ouais, allez, on va dire que Walid… Deux buts d'avance, à de la fin, on va arrêter les gars, on va pas faire du faux suspense. Et grand bravo à Aidekun et à Ousmane Kabil, qui ont décidé de cet ordre et qui leur donnent 100% raison. Nexa, Walid, on fait le boulot, Guy Fera, tranquillement, dans son fauteuil. Alors là, il va tout tenter, mais j'ai peur que ce soit trop… Il n'y a plus assez de temps, il n'y a plus assez de temps, c'est impossible. Non, non, non. Eh, Voland, il a été incroyable sur les Voland, deux. Est sur incroyable, les deux hein, le, le choix fort, hein. Avec son pied le gauche. Le choix là. fort. Et mon Lulu, est-ce qu'on se rapprocherait pas d'une un, petite montée à Paris pour le frérot Lulu Ah, le ben bonheur. Ben, J'attends que ça, moi. Ah, j'espère que je vais aller à Paris, les gars. Faudra nous suivre sur nos réseaux. Sur mon Insta, les gars. N'hésitez pas à me suivre sur mon Insta. Ouais, follower en masse, je, quoi. Je vous fais voir mes looks du jour. Alors, euh... Attention parce que là, bon, 86ème, allez, on va dire s'il si, marque tout de suite. Non, non, non. mais non, mais c'est Walid en Marcella, face. C'est Walid en Marcella. face. Et, et ça vous... sort pas, et tu non. vas voir, ça sort pas. Oh le travail. Oh le travail, allez, oh le travail. Allez, peut-être pour là, enfoncer là. le clou. Au deuxième. Oh, il nous pleut le ballon Diatta. Oh là là. Tellement au-dessus. Oh là là, quel match les amis, est-ce que c'est pas le est-ce que c'est pas le plus beau match de la de la journée là pour l'instant même si Nexa a, en fait Nexa il a trop écrasé son adversaire pour que ça donne un, un aussi beau match. Là, on a eu du de la tension, on a eu un Wally qui est revenu, on a eu un Wally qui était mené et derrière, on a eu un Wally qui a fait le travail. Ouais, attention même si ah le but de compensation. On connaît ou pas Regarde. Ouais, ah, but, même euh, pas le but de cadeau quoi. même pas, même bon, en fait. pas. Et voilà Walid et Nexa <rire> qui <rire> check. Et qualification de l'AS Monaco pour les demi Pfff. On est donc en demi-finale face à l'AS Roma, se Roma qui va être un très très beau match. Dans, environ dans, 1h30. Dans... Ouais, dans 1h30, ouais. On y et est ça... dans 1h30. Sachant que là, tout de suite, les gars, ne partez pas parce que là, on va vivre un demi-finale incroyable avec nos Français du Celtic. Et on revoit hein, les buts face au Bayern qui s'est qualifié juste avant. Alors ce but, il est un petit peu chanceux à lui. On va pas se mentir. La passe entre les jambes. Euh, ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais, ouais. On... Si on prend le but, on rage. Derrière, on a bah, un pénalty cadeau un penalty, Pour, euh, pour Galatasaray Du coup, là, ça fait un partout Et là, Walid est dans un gros temps faible hein, Dans cette euh, première mi-temps hein. À la fin de première mi-temps, ouais Enfin, un milieu de première mi-temps, ouais. ouais Gros temps faible Et à fin de première mi-temps bah, Là, il prend un but euh, Pareil, contre-favorable But un peu euh... Alors, très bien joué de la part de Kepa Mais... Euh... Ah non, c'est pas celui-là ouais. Ça, c'est l'occasion ratée. Ouais. ouais. C'est pas celui-là C'est après Mais il va y avoir aussi des, des comptes favorables, etc Et on va être mené... Euh... Ah, c'est sûr là, le, le centre fort là, très belle ouais. tête de Gomis. Ouais, très belle tête. Ça. Et là, Walid. Bon, maintenant 42e... qu'on a fini, je peux le dire, c'était très bien joué. Et la finition de Gomis, était très. Walid à la 42e il se réveille sur l'angle. Ouais, réduction ouais. du score. Avant la mi temps il le tue, ouais. Avant la, euh... la mi temps il lui met un gros coup derrière la tête. Et la presque passe est sur hein. presque sur le contre angle là hein, derrière, il vient mettre le 3-2. La passe est incroyable. Et la passe elle est, euh, sur un penalty. Alors sur un penalty euh, qui est magnifique hein, avec un Golovin qui fait un double contact. Qui vient mmh. vraiment provoquer ce pénalty Incroyable Incroyable Et derrière Bon bah euh, L'énorme butin, hein. La volante qui, qui, qui feinte la passe oh, okay. Qui va tout seul La finition incroyable Malgré le gardien Manu C'est fini Exactement Et donc On vous l'a dit Monaco qui va donc rejoindre L'AS Roma En demi-finale Et Ali Magnifique. On a d'y être